Pour installer le plugin sur Chrome, cliquez sur le ligame à l'adresse rebirado.eu, cliquez sur « Ajuster à Chrome »,« Ajuster l'extension ». Pour que l'icône lingua pierce soit toujours visible, cliquez sur l'icône des puzzle et la petite espille, et sera toujours visible dans la barre d'outils. Cliquez dessus et sur la petite rod pour causi la langue din la carte boulette que le plugin s'affiche. Et vous installez. Pour l'installation Firefox et l'adresse principale, cliquez sur ligam ligament à l'adresse Rebirado.eu, ajustez à Firefox, ajustez, OK. Cliquez sur l'icône Precious La Rode pour causer la langue du plugin et installez. Pour l'utiliser, c'est simple. Visitez un site d'Ingénieur Langue à Kilo Cliquez sur l'icône des Lingua PIR, vous la langue d'origine, la langue des sortides, cliquez sur le et vous avez exactement le site, les bâtiments et les utilisateurs.